Kadashlar, Oshgeldiniz Ben, hurrah! Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo tellement cool. Les Turcs, ils sont grave cool, frère. Les supporters de l'équipe nationale de basket de la Turquie ont piégé les, les basketteurs, ont pranké les basketteurs, quoi. Ils ont pranké les basketteurs à un opéra. Du coup, commençons cette vidéo. E <gülüyor> gibi ve... Je pense que c'est à <gülüyor> un opéra. Je pense que c'est à un opéra. Je ne sais pas ce qui va se passer quoi. Je ne sais pas à quoi m'attendre dans cette vidéo. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer là. Là, ce sont des basketteurs. Déjà, on les voit genre ça m'a l'air taille. Ce sont des basketteurs. Ils sont très élancés. Ils sont grave élancés. Là, tout le monde s'installe. Tout le monde s'installe, ils vont s'asseoir et tout. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer parce que tout le monde suit d'abord l'opéra. Wow. Il joue bien, il joue très bien. Qu'il hein? What? <laughs> hein? Non, non, non, non, non, frère, ils sont chauds, ils sont chauds, moi <rire> bon, aussi je m'y attendais pas, je m'y attendais pas, je ne savais pas que dans le public aussi, il y avait des gens de l'Opéra, je ne pensais même pas à ça, j'avais même pas pensé à ça, et tous ils s'étonnent, comme moi, moi bon, aussi, ça m'a étonné grave. Waouh. Waouh, wow. frère, ils sont chauds, ils sont grave chauds. Les Turcs, ils sont cool. Je me dis, dire... non, ces mecs, ils sont fous, frère. Ils sont, ils sont grave fous, ils sont, ils sont chauds, ils sont chauds. Il y a que eux qui peuvent faire ça. Il y a que eux qui peuvent faire ça. Grave, c'est étonnant, des ouf. C'est grave étonnant, frère. Waouh. Oh! Du coup, c'est, tout le monde, c'est tout le monde qui chante. Les joueurs, les basketteurs, et ils ne savaient pas. Les basketteurs ne s'y si, si attendaient même pas. Les basketteurs ne savaient même pas que ça va arriver, frère. Non, ils sont chauds. Ils sont graves Ils sont, non, ils sont cool, ces mecs. Ils sont grave, grave cool. Là, ils sont obligés. Là, eux aussi, ils sont obligés de se mettre debout. Moi aussi, si j'étais là, j'allais me mettre debout, frère. J'en sais. C'est cool C'est cool, frère. C'est cool. C'est grave, grave, Tom. C'est hein? grave, Tom. Oh Non, c'est C'est cool, c'est ouf. Ah, ils sont chauds, non frère Ah non, non, non, non, non, non, non, non Wow Wow Wow, frère Wow Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Je vous dis, ils sont chauds Ils sont grave, grave, grave chauds, frère j'ai grave kiffé la vidéo, j'ai grave aimé frère Ils sont chauds ces mecs, ils sont grave chauds Ils sont tarpés, tarpés forts Les pointeurs comme ça hein? Non c'est chaud <rire> C'est chaud Du coup nous sommes arrivés à la fin de ce <rire> Du coup nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo J'espère que ça vous aura plu, si ça vous a plu Laissez un gros pouce bleu, abonnez-vous Et suivez-moi sur les réseaux sociaux C'était votre gars YK Et je vous dis Gourou chourou, see you Brrr.